We worship you Elohim, we worship you Jesus Christ. We worship you Father God. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci, merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie. Bonsoir bien aimé du Seigneur. Bienvenue à vous à notre intercession du soir dans le lieu secret à la Nouvelle-Jérusalem à Londres, Église de Dieu en Belgique. Et je suis le pasteur Patrick Gaïka. Nous allons passer un temps ensemble dans l'intercession, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange et la célébration de notre Dieu, Maître, Roi et Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la vie abondante que nous avons en toi, oh Dieu. Merci pour l'espérance que nous avons en toi, Seigneur. Merci pour l'espérance que nous avons en toi. Nous la tenons comme une encre solide de nos âmes, oh Dieu. Seigneur, merci. Merci pour la vie la vie renouvelée en chacun d'entre eux. La vie renouvelée en nous encore, ô oh Dieu, en ces jours. Merci pour les grâces abondantes dans nos vies, ô oh Dieu. Merci pour tes dons excellents. Merci pour tes faveurs imméritées. Merci pour ta grâce surabondante, ô oh Père. Ce soir encore, nous nous approchons de toi avec un cœur sincère, un cœur ouvert, un cœur prêt à recevoir de toi quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial, ô oh Dieu. Un cœur qui est disposé aussi à t'offrir ce qu'il a de meilleur, ô oh Dieu. L'expression de notre amour, l'expression de nos élans, ô oh Dieu. L'expression de nos tendresses, l'expression de notre reconnaissance envers ce Dieu bon. C'est Dieu parfait, c'est Dieu puissant, c'est Dieu glorieux, c'est Dieu qui est digne, élevé au-dessus de trône, au-dessus de domination, au-dessus de principauté, au-dessus de tout nom qui peut se réclamer dans le siècle présent, dans le siècle passé et dans le siècle à venir. Tu es Adonai Rapha, tu es Adonai Rapha, le Dieu qui nous guérit. Tu es Adonai Nissi, l'éternel notre bannière. Tu es Adonai Titkenu, l'éternel notre justice. Tu es Adonai shama, l'éternel le présent. Tu es Adonai Shalom, l'éternel le paix. Tu es notre paix, oh Dieu. Tu es notre paix, oh Dieu. Tu es Adonai El Shaddai. Éternel Dieu des armées, tu combats pour nous, ô oh Dieu, de façon visible et de façon invisible. Tu es Adonai, roi, l'éternel notre berger. Tu nous protèges, tu prends soin de nous. Tu es Adonai et Lola, l'éternel Dieu qui contrôle la terre. Tout est soumis, tout est soumis, tout se prosterne. « Et s'incline devant toi, devant ta majesté, devant ta souveraineté, devant ta toute puissance. Tu es Adonai Mekadesh, l'éternel notre justice. Reçois l'honneur ce soir, reçois la grandeur ce soir, reçois la puissance ce soir. D'éternité en éternité, tu es Dieu, d'éternité en éternité, tu es suffisant, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es glorieux. Tu es le Dieu qui est là, oh Dieu, continuellement présent dans nos vies, continuellement présent dans nos entreprises, continuellement présent dans tout ce que nous faisons. Il n'y a point de Dieu qui peut se comparer à toi, qui peut égaler ta bonté, qui peut égaler ta puissance qui peut égaler ta souveraineté, qui peut égaler ta grandeur, ô oh Père. Reçois l'honneur ce soir, reçois la majesté ce soir. Nous nous prosternons devant toi, Agneau de Dieu, le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus, le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, le Dieu digne. Seigneur Jésus, à toi la puissance, ô oh Dieu « À toi la gloire, ô oh Dieu, pour les siècles des siècles, nul n'est comme toi, nul ne sauve, nul n'est guéri, nul n'a franchi comme toi seul, tu peux le faire. Seigneur, ce soir encore, nous libérons cet espace pour toi, nous créons ce temps pour toi, ô oh Dieu. Toi qui l'avais connu d'avance, avant la fondation du monde, tu savais qu'aujourd'hui, à cette heure-ci, nous serons là dans ta maison et dans ta présence, Père. Daigne-nous visiter, daigne-nous visiter, ô oh Dieu. Daigne-nous saturer de ta présence, daigne-nous visiter ce soir. Nous implorons ta grâce, nous implorons la présence du précieux Saint-Esprit. Esprit de la Pentecôte, esprit de la Pentecôte, nous t'invitons ce soir. Esprit de la Pentecôte, nous t'invitons ce soir. Viens régner, viens régner, viens régner dans toute ta plénitude. Viens régner dans toute ta puissance. Viens régner dans toute ta puissance. Nous avons besoin de toi nous avons besoin de toi Seigneur, nous soupirons après toi, nous nous attendons à toi, nous espérons qu'en toi seul, ô oh Dieu tu es digne que nous puissions se prosterner devant toi, que nous puissions t'adorer, que nous puissions te célébrer, que nous puissions te louer, que nous puissions magnifier le merveilleux nom que tu nous as donné, qui est pour nous source de salut, source de reconfort, de restauration, de bien-être, d'élévation, de plénitude et de victoire. Tu es le nom précieux. Tu es le nom précieux, Jésus de Nazareth. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois l'autorité, reçois la majesté pour les siècles des siècles. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, El Shaddai. Béni sois-tu, Elohim. « Béni sois-tu, merveilleux Seigneur, tu es Dieu, tu es puissant, tu es glorieux, nul n'est comme toi, nul ne sauve comme toi, nul n'a franchi comme toi, le Christ, tu es le béni de Dieu, tu es le Seigneur de l'univers, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu majestueux. tu es le Dieu digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir la puissance, digne de recevoir la majesté pour les siècles des siècles, pour les rabosa tenemosa, manteque renocita, Meredaïka Brea Marado Mon âme t'exalte Seigneur Mon âme te bénit Seigneur Mon âme te loue Seigneur Mon âme te bénit ô Dieu Mon âme s'exulte en toi Mon âme se réjouit en toi ce soir Toi le Dieu bon Toi le Dieu parfait Toi le Dieu qui fait des signes Des prodiges et des miracles El Shaddai est ton nom Éternel Dieu des armées, El Shaddai est ton nom. Éternel Dieu des armées, reçois l'honneur Fada, reçois l'honneur Eradosa, Matekerodosite, Miradai Mante mirodocite de Maïka, Brequeteria Dosa, mirodocite de de mirodocite mente Maïka, mirodocite de de Maïka, mirodocite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 Manerebosa, Meredosita na sente, Adorons encore le Seigneur, Meredosita na maïka, Exaltons encore le roi des rois, Meredosita na manasente, Agnion imolé, Jésus, Meredosita. Meredosita, Meredosita, Meredosita na maïka, Rababababa baïka, Meredosita. Meredosita, Meredosita na maïka, God, mari da igero do sete, e te quero do cita na my God. Mantakoro do sete na my God. E te Jésus, soit béni ce soir. Jésus, soit élevé ce soir. Jésus, soit exalté ce soir. Mante do sa, miro dosita, cita, me te quero do cita ba ba ba. Béredocete, d'Océte, Mete Kério d'Osa, Mantakoro inte Nemaïka, d'Ositana Manacente, rababa Baba, Mante Kério d'Océte, Mete Kéria d'Asa, Ante Kéro Sois béni Jésus, Sois exalté Jésus, Lion de la tribu de Judas, Roi des Rois, Seigneur de Seigneur, Dieu puissant, sauveur éternel, parfait maître, rédempteur éternel, Sois béni Jésus, sois exalté Jésus, sois célébré Jésus, sois honoré Jésus, sois adoré Jésus, Mantekei Rabosa. Nous nous prosternons devant ta majesté, nous nous prosternons devant ton autorité, nous nous prosternons devant ta dignité, nous nous prosternons devant ta de souveraineté, ô oh, maître de tous les temps, ô oh, maître de tous les âges, maître de tous les siècles, maître de toutes les générations, maître de tous les temps, ô oh, Dieu, maître de toutes les airs et les époques, oh Dieu, de plus lointain de temps anciens, tu es Dieu, c'est pour ça que tu t'appelles l'ancien des jours, l'ancien des âges, l'ancien des jours, vos Manterevosa, porte, élevez vos lanteaux, élevez les portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée, porekeda Vosa, meredosita, no meredabaika, rabababa, baba, meredosita, no c'était, c'était, c'était, c'était, c'était, c'était, c'était, c'était, c'était, c'était, c'était, c'était, c'était, c'était, c'était, c'était, ba c'était, sete c'était, c'était, c'était, ba c'était, Raba Baika, Baika, Rababa la Rababa Baika, Rababa Baika, Baika, Rababa Baika, Rababa Baika, Rababa Baika, Baika, Rababa Baika, Rababa Baika, Rababa Baika, Merci, oh Dieu Sauveur. Merci, puissant Maître. Merci, Dieu absolu. Merci, Dieu digne. Nos âmes te bénissent ce soir. Nos âmes t'exaltent ce soir. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, nous allons continuer à prier ensemble. Si nous prenons le livre d'Exode chapitre 12, à partir du verset 11, Exode 12, 11, voici comment vous le mangerez une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la pâte du Seigneur. Cette nuit-là. Je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers nés en Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes. Ainsi j'exécuterai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Lorsque je verrai le sang, je passerai sur vous et il n'y aura pas sur vous des fléaux destructeurs quand je frapperai l'Égypte. Bien-aimé du Seigneur, nous allons prier encore avec le sang de Jésus. Nous allons, sur base de cette parole, répandre le sang de Jésus dans le pays. Répandre le sang de Jésus. Dans nos, dans nos maisons, que le sang de Jésus couvre la nation, que le sang de Jésus couvre le pays, que le sang de Jésus couvre, couvre, couvre, couvre les, les, les régions, couvre les villes, couvre, couvre l'Europe, couvre le monde, contre tout fléau destructeur, tout fléau de mort, de destruction quelconque, que le sang de Jésus couvre, parce que nous voulons que le maximum des gens soient sauvés, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, qu'aucun homme ne meurt sans avoir reçu le Christ. Prions ensemble, bien-aimés, du Seigneur, et invoquons le sang de l'agneau. Père de gloire, ce soir encore, nous venons invoquer le sang précieux de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus à l'Andenne, que le sang de Jésus couvre la ville de l'Andenne que le sang de Jésus couvre l'antenne Contre le fléau destructeur, contre l'ange de la mort, nous invoquons le sang de Jésus. Contre l'ange de la mort, nous invoquons le sang de Jésus. En cette période d'Halloween où on célèbre l'esprit de mort, nous invoquons le sang de Jésus. Contre l'esprit de mort dans le pays, contre l'esprit de mort dans les villes, dans les villages et dans les cités, nous invoquons le sang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 Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Nous libérons le sang de Jésus dans l'atmosphère, dans l'atmosphère de l'antenne, dans l'atmosphère du Brabant Flamand, dans l'atmosphère du Brabant wallon, dans l'atmosphère de la région bruxelloise, du Brabant, du Brabant Flamand, du Brabant wallon, dans la région bruxelloise, à Bruxelles, dans le pays. Nous libérons le sang de Jésus, nous libérons le sang de l'agneau de Dieu dans l'atmosphère, contre l'ange de la mort, contre les esprits destructeurs. Nous libérons le sang de Jésus dans l'atmosphère du pays, nous libérons le sang de Jésus dans l'atmosphère du pays, nous libérons le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu. Rabobosete, Mantekoro Maika. Bien Bien-aimés, nous continuons à prier. La Bible nous dit que le peuple devait reprendre le sang de l'agneau sur les linteaux et les portes de leur maison. Invoquons le sang de Jésus également dans nos maisons, dans nos maisons. Père, nous invoquons le sang de Jésus dans nos maisons, Seigneur de gloire, contre l'ange de la mort, contre les esprits démonico-sataniques, les esprits de l'enfer, ô oh Dieu, élevés pendant ce temps-ci, ô oh Dieu, contre les autels, ô oh Dieu, démonico-sataniques, Invoquant des malédictions, invoquant des incantations contre l'Église, contre ton peuple, ô oh Dieu, contre nos vies, nous invoquons le sang de Jésus, le sang de Jésus dans nos maisons, le sang de Jésus dans nos maisons, le sang de Jésus dans nos maisons. Il en vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Il en vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Nous libérons le sang de Jésus.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 le sang de l'agneau de Dieu. Nous libérons le sang de l'agneau de Dieu. Que nos biens soient protégés. Nous couvrons également nos véhicules dans le sang de l'agneau de Dieu. Contre les accidents, contre les accidents quelconques, nous couvrons nos véhicules dans le sang de l'agneau de Dieu. Les transports en commun au Dieu, même quand nous sommes à pied au Dieu. Que le sang soit à l'œuvre, que le sang soit à l'œuvre, que le sang soit à l'œuvre. « Raba et te le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de la révovovoce. Oh, merci Seigneur. Bien aimé, nous continuons à prier pour réclamer encore le sang de l'agneau de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. Dans le livre de Acte, chapitre 20, verset 28. Acte 20, 20, verset 28. Acte 20, 28, la Bible dit, Acte 20, 28, la Bible nous dit ceci. Tenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel l'Esprit Saint vous a nommé épiscope. Fait paître l'Église de Dieu, cette Église qui s'est acquise par son sang précieux. Bien aimés l'Église est la propriété de Jésus. Et nous, membres de l'Église, nous sommes sa propriété, parce que le sang a coulé. Nous allons invoquer le sang de Jésus sur nos vies, sur les vies de membres de nos familles, de nos enfants, petits-enfants, époux, épouses, parents, grands-parents, frères et sœurs, nous allons invoquer le sang précieux de Jésus et réclamer qu'ils sont la propriété de Jésus. » Quels que soient les endroits où ils peuvent se trouver, quels que soient les liens quelconques dans lesquels ils peuvent se trouver, par des erreurs commises, nous allons réclamer qu'ils sont la propriété de Jésus. Par la réclamation de la propriété de Christ, nous invoquons également la protection de Jésus. Durant ce temps-ci, que le sang de Jésus protège, protège nos vies. « Protège la vie de l'autre. Que le sang de Jésus protège la vie des fidèles de l'Église. Que le sang de Jésus soit à l'œuvre. Prions ensemble, bien-aimés du Seigneur. Père, j'invoque le sang de Jésus sur la vie de tes fils et de tes filles, ô oh Dieu, sur la vie de tes enfants. » De la nouvelle Jérusalem, au Dieu à l'antenne, j'invoque le sang de Jésus afin de les protéger, afin de les protéger, le sang de l'agneau de Dieu, afin de les protéger, de protéger les vies des uns des autres, de protéger les corps des uns des autres, de protéger l'âme des uns des autres, de protéger l'âme des uns des autres. Remabosate, matekorodosita, matekorodosita namaika, Seigneur de gloire, j'invoque le sang de Jésus contre l'esprit de dépression. J'invoque le sang de Jésus contre l'esprit de dépression. J'invoque le sang de Jésus contre l'esprit de dépression et d'angoisse. J'invoque le sang de l'agneau de Dieu contre l'esprit de dépression et d'angoisse. J'invoque le sang de l'agneau de Dieu. J'invoque le sang de l'agneau de Dieu. J'invoque le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau de Dieu contre l'esprit de dépression et d'angoisse, j'invoque le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus dans les vies des uns et des autres, la protection, de Jésus, la protection du sang de Jésus, la protection du sang de Jésus, la protection du sang de Jésus, la protection du sang de Jésus, quel que soit ce qui a été conçu dans les sociétés secrètes, je libère le sang de la gréco tosa Mante korodosé, miradosité, mante keriadosa, mante korodoséte, btekeradosita namayka, le sang de Jésus, le sang de Jésus, rapa papa, mire dosité, mirakorodosa, btekeradosita namayka, mante keriadosa le sang de l'agneau de Dieu, Rabababa, dans la vie des enfants, le sang de Jésus, Itekera contre l'esprit de sorcellerie, j'invoque le sang de Jésus, contre l'esprit de sorcellerie, j'invoque le sang de Jésus, contre l'esprit de sorcellerie, j'invoque le sang de Jésus en temps-ci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 Meredaika, Rebabobosete, Meredositanamaika, Soto contre l'esprit de sorcellerie, j'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang, sang. sang. sang. sang. qu'aucun membre ne soit touché, aucun de l'autre ne soit touché, à cause du sang de l'agneau, à cause de la couverture du sang précieux de Jésus. Soto Contre les, les contaminations, j'invoque le sang de Jésus. Ré-cotosete, maté-coradosa, ré-bababa, ré-bosete-keria, maré-dosite rebosete Kelia, contre tout fléau, le sang de l'agneau, rebosete, contre tout esprit, d'enchantement, d'envoûtement, opéra dans le pays, opéra dans le pays, rabosete, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, Rababa, Rebosete, Meteké, Ikerodosa, le sang de l'agneau, rabababa.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 Libéré, J'invoque le sang, que les quartiers soient libérés, j'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang, que les chaînes soient brisées, j'invoque le sort que les chaînes soient brisées, j'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang, que les chaînes soient brisées, j'invoque le sang, je le sang, je le sang, que les chaînes soient brisées, je le sang, je le sang, je le sang, contre les sacrifices de sang, je le sang, contre les sacrifices de sang, je le sang, contre les sacrifices de sang, je le sang de Jésus, je le sang de Jésus, je le sang de Jésus, je de Jésus, le sang de Jésus, la papa, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang, de Jésus, le j'avoue le sang, de le le sang, le le papa, ça, j'invoque le sang. Le papa, mes j'invoque le sang. papa, mes héros mes ça, j'invoque le, le sang. J'invoque le sang, j'invoque le sang, le bababa, le redocité, le tekeranocité, le daika. j'invoque le sang de l'agneau, j'invoque le sang de Jésus, la bababa, le keronocité, le na namaika, vous devez lâcher par le sang de Jésus, vous devez lâcher.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 tous les hôtels, les hôtels d'idolâtrie, les hôtels de sacrifice humain, ici à l'antenne, dans le Brabant flamand, dans le Brabant voilà, à Bruxelles, en Belgique, j'invoque le sang de l'agneau, dans les villages, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus. Libérez les âmes par le sang de Jésus. Libérez les âmes par le sang de Jésus. Le reba papa, berek dosa, ikerodosete, le sang de Jésus. Là où les âmes étaient enfouies, là où les vies étaient enfouies. Enfouies dans des terres, enfouies dans des terreaux, j'invoque le sang de Jésus. j'invoque le de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, libérer les âmes, j'invoque le sang de Jésus, libérer les âmes, j'invoque le sang de Jésus, libérer les âmes, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, contre la principauté agissant dans la ville, contre la principauté agissant dans la ville, agissant dans la ville, j'invoque contre toi le sang de Jésus. J'invoque contre toi le sang de Jésus. Libère les âmes. Libère les âmes. En vertu du sang de Jésus. Libère les âmes. En vertu du sang de Jésus. Libère les âmes. En vertu du sang de Jésus. Libère les âmes. Libère la jeunesse. Libère la jeunesse. Libère la jeunesse. En vertu du sang de Jésus. Rapapapa, Mettez, mettez par la papa, papa, papa, papa, papa, papa, m'a dosé, rebababa, libère les âmes à cause du sang de Jésus, libère la jeunesse, libère la jeunesse de l'antenne, libère la jeunesse de l'antenne, laisse, laisse la jeunesse de l'antenne, servir Dieu, laisse la jeunesse de l'antenne, laisse la jeunesse de l'antenne, la toi pharaon, toi principauté, je prends devant toi le sang de Jésus,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 sang de Jésus. J'arrache la jeunesse par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. J'arrache la jeunesse. J'arrache les ados. J'arrache les enfants. J'arrache les grands, les adultes, les patriarches, les mémés, les papiers. arrache. par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, c'est la monnaie de la transaction. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Le sang de Jésus a coulé. C'est la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 libère libère libère par le sang de jésus libère libère libère par le sang de jésus principauté de la ville libère libère libère par le sang de jésus par le sang de jésus je brise toutes les coalitions démonico-sataniques des coalitions de principauté des ténèbres contre les hommes libéré libéré par le sang de jésus libéré libéré par le sang de jésus libéré libéré par libéré, vos libérés, libérés par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le corps de Satan, manteau Mette Keronosa, et Rebabababa, Rebosete, libère, libère, libère, libère les pensées, libère les âmes des philosophies, des faux raisonnements, des philosophies, des faux raisonnements, de l'athéisme, de l'athéisme, de l'athéisme, de l'athéisme, de l'athéisme, de l'athéisme, libère les âmes par le sang de Jésus que l'athéisme libère les âmes par le sang de Jésus que l'athéisme libère les âmes libère les âmes la Sate, mate corodosa Leke Kenia, Kéria, Mérédocita, Matekoro d'Océte, Ikoro d'Océte, re Reba Re Rebocéte, qu'elle soit introduite dans la nouvelle alliance, dans l'alliance de Golgotha, dans l'alliance de Golgotha, en vertu du sang, en vertu du sang, dans l'alliance de Golgotha, en vertu du sang, dans l'alliance de Golgotha, en vertu du sang, dans l'alliance de Golgotha, en vertu du sang.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 Maté corodosa, récadosité, et tes corados, et rapaba papa, rébossete, et tes caria, babo, rébabossete, et tes libre, libre, libre, par le sang de Jésus, libre, libre, libre, rabossete, re papa, rébossete, rébécote, rébossa, puissance des ténèbres, libéré, libéré. Puissant de l'enfer, libéré, libéré, libéré par le sang de Jésus. Libéré, libéré, libéré, par le sang de Jésus. Libéré, libéré, libéré, par le sang de Jésus. papa, libéré, libéré, libéré. Par le sang de Jésus, libéré, libéré, libéré, libérez les vies, libéré les filles. par le sang de Jésus, libéré les vies, malédiction ancestrale, malédiction héréditaire, libéré, libéré les vies, par le sang de Jésus, libéré, malédiction malédiction libéré les, le les vies, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, la papa, les bocetés, les rabots, les papas, les papas, les papas, les papa, les Le les papa, les papa, les les papa, les papa, les papa, les papa, les les papa, les possèdés, les papa, les les papaïta, les les papaïta, les les les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 Bien-aimés, nous continuons à prier avec le sang de Jésus Nous prenons Jean chapitre 6 Verset 53 à 56 Jean chapitre 6 Verset 53 à 56 Jésus leur dit Amen, Amen, je vous le dis Si vous ne mangez pas de ma chair La chair du fils de l'homme Si vous ne buvez pas son sang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 Et par ces maîtres nous avons la guérison. Bien-aimés du Seigneur, nous continuons à prier avec le sang de Jésus pour réclamer la vie dans les corps, la vie dans les corps, que les corps malades soient guéris, que les corps malades soient restaurés. S'il y a des maladies inconnues, que ces maladies soient consumées par le sang de Jésus. Comme je l'ai dit deux fois, tu vas dans une visite médicale banale et on découvre, voilà, qu'il y avait un mal qui te rongeait depuis des années. Et dès que l'on découvre ça, ça accélère la maladie et tu deviens malade alors qu'au départ il n'y avait rien. Il y a des maladies également imposées par des démons. Satan et les démons amènent des maladies. Il y a des maladies démoniaques et beaucoup de maladies sont des maladies démoniaques. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il il guérissait les malades, bien souvent il chassait les démons qui étaient derrière les maladies. Nous allons à continuer à invoquer la vie qui a dans le sang de Jésus, que la vie qui a dans le sang de Jésus apporte la guérison dans les corps malades, quelle que soit la maladie. Le sang de Jésus peut apporter la guérison et opérer un miracle, un miracle extraordinaire, un miracle extraordinaire parce qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. Alors, bien-aimés du Seigneur prenons courage et invoquons le sang de Jésus. Si nous connaissons des personnes souffrant malades, nous invoquons sur elles le sang de l'agneau de Dieu. Nous prions trois fois Jésus et Seigneur, nous prions, et continuons à invoquer le sang de l'agneau de Dieu. Une de trois, Jésus et Seigneur. Jésus et Seigneur, Jésus et Seigneur. Père de gloire, nous invoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans les corps. Le sang rababoséter, le sang de Jésus dans les corps malades, le sang de Jésus dans les corps malades, rababoséter, le sang de Jésus sur les dos, sur les mots des dos, nous invoquons le sang de Jésus, sur les mots des dos, nous invoquons le sang de Jésus, rababosanter, mantacoro dos le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, contre les mots des dos, contre les mots des dos, nous invoquons le sang de Jésus, contre les pertes de sang, nous invoquons le sang de Jésus, contre les pertes de sang, nous invoquons le sang. De Jésus, contre les hémorroïdes, nous invoquons le sang de Jésus, contre les hémorroïdes, nous invoquons le sang de Jésus, contre les hémorroïdes, nous invoquons le sang de Jésus, contre les cancers, les c'était le sang de Jésus, contre les cancers, le sang de Jésus, contre les cancers, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans nos sangs, le sang de Jésus dans chaque cellule des corps, nous invoquons le sang de Jésus, dans chaque cellule des corps, nous invoquons le sang de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus, dans chaque cellule des corps, nous invoquons le sang de Jésus, dans la rate, dans le foie, dans les intestins, petits intestins, intestins grêle, rate, nous invoquons le sang de Jésus, dans les poumons, nous invoquons le sang de Jésus, dans les poumons, nous invoquons le sang de Jésus. Dans les cœurs, ventricule gauche, ventricule droite, la honte, le sang de Jésus, le sang des de papas, et Le sang de Jésus dans le corps afin de réguler le rythme cardiaque. Le sang de Jésus dans le cœur. Le sang de Jésus dans les cœurs. le cœur. Contre tout problème de tension. Hypotension. Hypertension. Nous invoquons le sang. Hypotension. Hypertension. Nous invoquons le sang de Jésus afin de stabiliser les tensions. Nous invoquons le sang de Jésus. Afin de stabiliser les tensions, rapapapa, le sang de Jésus dans les estomacs, le sang de Jésus dans les estomacs, contre les maux d'estomacs, contre les castites, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans les estomacs, le sang de Jésus dans les estomacs, le sang de Jésus dans les estomacs, lâchez, lâchez, lâchez. T'es bon qu'il lit les estomacs, lâchez lâchez lâcher par le sang de Jésus, des bon qu'il les estomacs, lâchez lâchez lâcher par le sang de Jésus, lâchez, lâchez lâcher, par le sang de Jésus, lâchez, lâchez lâcher, la papa, répossetez, la baboko, ri papaba, lâcher lâchez lâchez lâcher, par le sang de Jésus, lâchez, lâchez, lâchez, par le sang de Jésus, lâchez, lâchez, lâchez, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus par le sang de Jésus. Rappapapa, réponse était, répapa, réponse était, il rapa, répapa, réponse était, il décorale le sang, le sang de Jésus, répapa, contre la myopie, contre les problèmes de cataracte, des problèmes de l'iris, des problèmes des yeux, des yeux irritables. Nous invoquons le sang, nous invoquons le sang, nous invoquons le sang, nous invoquons le sang, nous invoquons le sang, le sang. Nous avons le sang. Nous avons le sang. Rapapa pa. Répousser. Rapapa pa. Contre les problèmes respiratoires. Nous avons le sang. Insuffisance respiratoire. arythmie cardiaque. Nous avons le sang. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le contre les maladies saisonnières. Le sang de l'agneau. Contre le Covid. Le sang de l'agneau.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 Le sang de l'agneau, quand elle est le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de la santé Malé dosita, dosa, re pa pa pa, re bosete, re pa miro docita, je libère le sang, re je libère le sang, re papa, je libère le sang, re je libère le sang, re bosita, re je libère le sang, je je libère le sang, je libère le sang, je libère le sang, je libère le sang, les libère le sang, santé libère le mama, ma libère bababa, sang, je libère le je libère le sang, je je libère le sang, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, contre les maladies héréditaires, les maladies générationnelles, les maladies héréditaires, les maladies héréditaires.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 J'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang. « rabba, papaposa, rebosete, meredosita, rapapapa, rebosete, maredosita, recoto soto keia, mirodosita rabba maika, rebosete, rapapaika, rebosete, je bois le sang de Jésus. » Je bois le sang de Jésus. Rabba Baïka, Rebocete, Rémondocete, Miro de, de Je bois le sang de Jésus. Rabba, papa, tu as dit que ton sang est une vraie boisson. Je bois le sang de Jésus. Tu as dit que ton sang est une vraie boisson. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus.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 Je crois le sang de Jésus. Je crois pas, pas repose-il, papa, repose, Je... repose-il, repose-il, repose, Je... repose-il, repose, et t'es ré bosa me re me-re-dose, me-re-dose-i-ta-na-maïka, daba re Re babo bo bien du Seigneur, re c'est le mystère du sang, re papa, le mystère du sang au Père maintenant, re papa, le mystère du sang au Père maintenant, la papa, le mystère du sang au Père maintenant, le. Mystère du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 les les papa papa, les papa les papa papa, les papa papa, les les papa papa papa, oh nous allons prendre un texte de la Bible, lire, parler brièvement et prier encore quelques minutes. Nous sommes dans le livre de Juge. Le livre de Juge. Le livre de Juge. La Bible nous dit, Jus chapitre 1er, Après la mort de Josué, les Israélites interrogèrent le Seigneur qui de nous ira le premier faire la guerre aux Cananéens. Le Seigneur répondit, c'est Judas qui ira, je lui ai livré le pays. Judas dit à Simeon, son frère, « Viens avec moi dans le lot qui m'a été attribué. » Et nous ferons la guerre aux Cananéens, moi aussi j'irai avec toi, dans le lot qui t'a été attribué. Simeon alla donc avec lui. Vous voyez bien aimé ici, on nous dit que Josué est mort, et tout le peuple n'avait pas encore pris possession de son territoire d'héritage. Et Judas dit à son frère Simeon. Mettons-nous en coalition ensemble pour que tu puisses m'aider à entrer dans mon héritage, dans ma terre promise. Et ils ont fait une alliance. Moi, je t'aiderai pour que tu puisses entrer dans ton territoire. Et quand tu y entreras, toi aussi tu m'aideras pour que nous puissions, je puisse aussi entrer dans mon territoire. L'importance de se soutenir les uns les autres. Voyez, Dans des temps de prière comme celui-ci, c'est de temps où nous mettons nos forces en commun pour nous aider réciproquement, afin d'entrer individuellement et collectivement dans notre héritage, afin de récupérer tout ce que l'ennemi a volé et d'entrer en possession pleinement de tout l'héritage que nous avons en Christ. Plus que jamais, il est extrêmement important de comprendre que ensemble, lorsque nous prions, nos forces sont multipliées et Dieu aime que nous puissions prier collectivement parce qu'il sait que c'est l'une des clés qui amène la victoire. Le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples deux à deux pour qu'ils puissent ensemble faire l'œuvre. Voyez-vous, même à Gethsémané, quand le Seigneur était en train de lutter, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu envoya un ange pour le fortifier aussi, afin qu'il continue. Ensemble, nous sommes un corps. Ensemble, nous sommes une armée victorieuse. Et on nous dit ici que c'est après la mort de Josué. Josué a reçu de Moïse l'onction de succession. L'option de succession pour faire entrer le peuple dans son héritage. Josué meurt et avec Josué, il y a toute une génération qui était en train de passer. La génération qui a connu Moïse, qui a connu les exploits, les miracles extraordinaires que Dieu avait accomplis avec le peuple d'Israël par le leadership de Moïse que Josué a récupéré. Mais on dit après que cette génération soit passée dans les chapitres suivants, que la nouvelle génération, qui n'a pas connu les œuvres de l'Éternel avec l'ancienne génération, s'est livrée à l'idolâtrie de telle ancienne qu'ils ont irrité le Seigneur. Et le Seigneur les a livrés à l'esclavage auprès des nations païennes, dont les Cananéens, dont également les Madianites et les autres nations. Le peuple élu se retrouvait esclave. D'où l'importance bien-aimée du Seigneur de nous rappeler à chaque fois les exploits que le Seigneur a fait d'avant. Parce que ces exploits-là, ça nous permet de garder la foi et de transmettre également la connaissance de ces exploits-là à nos enfants. Pourquoi pas chanter même les exploits du Seigneur lorsque... Marie, Myriam était en train de traverser, de chanter. Il chantait les exploits de l'Éternel qui avait fendu la mer rouge. Apprendre à chanter les exploits de l'Éternel. Apprendre à célébrer les exploits de l'Éternel. Que chaque famille ait son chant. Le chant des exploits que l'Éternel a fait dans ma famille. J'étais tel le Seigneur m'a donné. Je manquais tel le Seigneur m'a donné. Et ce chant-là, sera transmis de génération après génération. Il est plus facile de retenir par le chant que par de simples verbages. Extrêmement important de se rappeler les exploits de l'éternel et de les transmettre dans la génération suivante afin que nous ne puissions pas perdre tout ce que nous avons reçu. À cause du fait qu'ils n'ont pas été en mesure de connaître et de célébrer les exploits de l'éternel, le peuple se retrouvait en esclavage. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient reçu de Dieu par Moïse et par Josué. Ils ont tout perdu. Et Dieu, dans sa colère, en même temps aussi dans sa miséricorde et dans sa bonté, Dieu suscite des juges. Il suscite des juges à qui il donne l'onction, l'autorité pour amener ce peuple captif à être libérés de l'esclavage et les amener à se réconcilier avec Dieu et à récupérer ce qui leur a été volé. Voyez-vous, la question que je me suis posée, on dit que c'est Dieu qui les a livrés à l'esclavage en poussant les nations païennes à venir les prendre en esclavage et les déposséder. Mais, libéré de son esclavage au lieu que Dieu ordonne l'ordre aux mêmes nations de sortir et de laisser son peuple il va choisir des hommes appelés des juges ça paraît un contraste à même, fait par le même chemin mais pourquoi pour la libération tu élèves un homme pour la libération. Pourquoi Parce que l'homme que le Seigneur élève, c'est l'homme de l'alliance. Lorsqu'il viendra, il viendra au nom de l'Éternel. Que c'est l'Éternel qui m'envoie pour vous libérer. Et quand le peuple sera libéré, il ramènera le cœur du peuple à l'Éternel et le cœur de l'Éternel au peuple. Les nations païennes n'adoraient pas l'éternel. c'était des instruments. Qu'ils viennent occuper ou qu'ils partent, jamais ils ne pouvaient célébrer l'éternel. Mais l'homme que l'éternel envoie, lorsqu'il vient, il vient au nom de l'éternel. Et quand le peuple est libéré, il annonce la libération au nom de l'éternel. Et ainsi le cœur du peuple peut revenir à Dieu. Pour nous dire, bien-aimés, que Dieu se sert... Et se servira toujours des hommes pour opérer des libérations, des délivrances et de faire entrer les uns les autres dans leur destinée. Tu es peut-être cet homme président, providentiel, cette femme providentielle pour la libération d'une personne. Tu es cette femme, tu es cet homme pour la libération d'une famille, pour la libération d'une nation. Parce que Dieu passe toujours par les hommes pour opérer ces expos. Quatrièmement, la nécessité pour nous encore, nous qui pouvons servir entre les mains du Seigneur comme des instruments de libération, la nécessité d'approfondir notre relation avec Dieu, notre relation avec le Seigneur. Nous prenons le livre de juges où nous sommes toujours au chapitre 6. Nous allons voir un de juges de nous Connaissons Gédéon, La Bible dit au verset 1er Les Israélites firent ce qui déplaisait au Seigneur. Le Seigneur le livra à Madian pour, pour sept ans. Madian fit sentir son pouvoir à Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites aménagèrent dans les montagnes les crévasses, les grottes et les endroits escarpés. » Ça veut dire que tellement la, la puissance de Madian était forte, que Israël, pour garder, préserver le peu qui leur restait encore, ils allaient cacher ça dans les montagnes, dans les crevasses. Mais malheureusement, les Magianites finissaient toujours par repérer là où ils cachaient les provisions. Et ils allaient les déplier. Voyez-vous, lorsque l'homme déplaît à l'éternel, Dieu retire sa protection. Dieu retire sa protection. C'est comme si tu deviens vraiment à découvert. Voyez, c'est quand il pleut, nous prenons un parapluie pour que la pluie ne nous atteigne pas. Alors, la, le parapluie, c'est comme la protection de Dieu. Quand Dieu retire le parapluie de sa protection, on devient vulnérable et on devient visible. Quel que soit l'endroit où on peut se cacher, on finira par, toujours par être trouvé, Parce que, malheureusement, lorsque Dieu a un peuple, le peuple de Dieu n'a pas que des ennemis visibles, n'a pas que des ennemis physiques. Il a des ennemis invisibles et des ennemis aussi qu'on appelle des démons. Et ces esprits-là, ils voient partout. Ils entendent partout. Donc, les personnes qui sont animées par ces esprits-là reçoivent des révélations et même des idées pour aller voir là où le peuple cachait ses trésors. Lorsque Dieu retire la main de sa protection, la main de sa grâce, nous devenons vulnérables. C'est pour nous encourager, bien aimés de rester toujours sous la protection de Dieu. Ce n'est pas parce que je manque aujourd'hui, mais que je ne suis plus sous la protection de Dieu. Non, chacun d'entre nous sait, malgré ce que je peux manquer, Tant que mon alliance avec le Seigneur reste intacte, tant que je confesse mon Dieu, je marche avec lui, ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de jour. Mais comme nous l'avons dit, notre Dieu est miséricordieux. Dans leur détresse, dans leur, dans leur appauvrissement, dans leur dépouillement, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a entendu le cri, le cri de compassion en vertu de l'alliance de l'alliance qu'il a établie avec les pères, avec Abraham, Isaac et Jacob. Cinquième leçon importante, bien aimé toujours dans la, la lignée du devoir de mémoire, Rappel, rappelez-vous, comptez dans vos maisons, dans vos familles, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont conclu une alliance avec l'Éternel Est-ce qu'il y a eu des pères, des mères ou des ancêtres, des générations passées, qui ont conclu une alliance avec l'éternel parce que l'éternel il maintient les termes de l'alliance et les bénédictions de l'alliance jusqu'à la millième génération s'il n'y en a pas eu que tu sois la personne qui a commencé l'alliance avec l'éternel et que cette alliance-là ira jusqu'à la millième génération même quand nous ne serons plus de cette terre, l'alliance parle autant que le sang parle L'alliance également parle, Dieu s'est souvenu des alliances conclues avec les pères pour dire à cause de mon serviteur Abraham, à cause de mon serviteur Jacob, à cause de mon serviteur, de mon serviteur Isaac, de mon serviteur Jacob, ce peuple ne restera pas éternellement esclave. Et Dieu leur envoya un nouveau juge appelé Gédéon. Appelé Gédéon. La Bible nous dit dans le livre de Juges 6, verset 11 Puis l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le térébène d'Ophra, qui appartenait à Joas la l'Abiécitre. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit Seigneur, est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit Pardon, mon Seigneur. Mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il Où sont tous ces actes étonnants que nos pères nous racontent quand ils disent « Le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte ?»« Maintenant le Seigneur nous a délaissés il nous a livrés à Madian. » Voyez ici, le choix de Généon, ce n'est pas un choix anodin. Parce que c'était un enfant qui savait les exploits que Dieu avait faits et certainement cet enfant-là rappelait dans son cœur et ça dans son cœur la chanson mais où sont les exploits que nos pères nous ont racontés que l'éternel a fait où sont les exploits des pères où sont les exploits de l'éternel au temps de Josué au temps de Moïse Gédéon faisait intérieurement des prières à l'éternel et Dieu a entendu ces prières de cet enfant-là il a vu, dit, ça c'est un enfant de l'Alliance Qui sait l'héritage qui est sien Même si sa condition actuelle est contraire à l'héritage Généon sait qu'il a quelque chose de meilleur Qui peut changer sa condition actuelle Et la condition de son peuple L'Alliance L'Alliance L'Alliance Il est extrêmement important, bien aimé de chérir l'alliance que nous avons avec Dieu. L'alliance de la croix de Golgotha, qui est une alliance intemporelle et générale collective, mais il y a aussi des alliances individuelles, particulières, que nous concluons individuellement avec Dieu, ou même nous amenons toute notre famille à conclure une alliance avec le Seigneur. Par exemple, l'alliance du sacerdoce, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et bizarrement, le papa de ce jeune Gédéon, même s'il était israélite, il avait des hôtels de divinités païennes dans sa maison. Mais malgré cela, cela n'a pas empêché Dieu de choisir Gédéon. Donc Gédéon, c'est quelqu'un qui vient d'une lignée ou d'un parent idolâtre, bien que israélite. D'un papa magicien C'est pour nous faire comprendre Quel que soit L'héritage du passé Quel que soit l'héritage Des familles ou des générations Si toi Tu as pris à cœur De te souvenir qu'il y a un Dieu Qui est aussi capable et puissant Dieu peut se révéler à toi Et t'utiliser. Rien ne peut empêcher Dieu a utilisé un homme Quel que soit ce qu'il est quel que soit le lourd passé qu'il possède, Dieu a la capacité d'appeler, de changer et d'utiliser. Il prend le fils d'un féticheur, le fils d'un marabout, le fils d'un devant, et il en fait le juge, le libérateur de son peuple. Et au travers de cet enfant-là, le salut est entré dans la famille de Gédéon. Lorsque Généon s'est levé pour abattre, abattre les idoles de la maison de son père, les gens de la ville se sont fâchés. Voyez, Le papa de Généon, c'était le féticheur de la ville. Voyez donc, hein, si dans le langage actuel on peut dire, hein, la maison de Généon c'était l'hôtel. L'hôtel qui contrôlait la ville. Donc c'était l'hôtel qui pourvoyait à l'idolâtrie dans la ville. Mais dans cette maison-là, dans cet hôtel-là, dans ce temple de Dieu païen, c'est là que Dieu localise un juge. C'est ça où nous voyons la grâce infiniment variée de Dieu. Ne mettons jamais un poids dans la vie des gens. Ne mettons jamais un point dans la vie des gens. Quelqu'un aujourd'hui peut être occultiste, idolâtre, même sorcier. Mais si la grâce un jour le localise, Dieu peut en faire un homme extraordinaire, un grand serviteur de Dieu. Amen. Prenons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a tué, tué des sangs innocents. Il parcourait à de la haine tuant. Si nous ramenons cela dans notre langage actuel, un homme qui est aussi violent, un homme qui est contre Christ, on l'appelle comment Antichrist. Antichrist. Mais Dieu avait vu cet enfant-là. Parce que dans son cœur, il y avait quelque chose de Dieu. Mais que l'ennemi avait détourné et corrompu. Dieu va l'utiliser. Dit c'est lui que je trouvais, je vais le prendre. Et il sera un instrument entre mes mains pour confondre Satan. Il y a quelque chose dans cette lutte entre le bien et le mal, entre les puissants des ténèbres et les puissants divines, que, autant Satan a un homme, autant Dieu également porte ce regard vers cet homme-là. Parce qu'il sait que si je le tire de là, c'est une victoire grande et glorieuse qui aura un impact. Le fou de Gadara, le Seigneur Jésus s'est déplacé spécialement pour aller délivrer le fou de Gadara de la lignée de garde. Parce qu'il savait que cet enfant était porteur d'une promesse générationnelle. Lorsqu'il a libéré le fou de Gadara, il a envoyé, il en fait, un évangéliste qui a évangélisé toute la décapole qui villes par un seul homme. Autant Dieu cherche des hommes que Satan lit, que Satan a condamné, des instruments entre les mains de Satan, qui sont des occultistes avérés. Dieu les cherche, bien-aimés. Yeah. Dieu les cherche. Ces leaders d'opinion qu'on peut connaître, qui sont des grands occultistes et autres, ne les rejetez pas. Ce sont des instruments que Dieu cherche. Parce que l'ennemi, ils avaient des grandes destinées. Ils étaient des étoiles. Comme l'ennemi ne cherche que des étoiles, il les a récupérées. Et Dieu veut aussi reprendre ces âmes créées à son image et en faire des instruments. De la même façon que Dieu cherche des gens comme cela, l'ennemi aussi cherche aussi dans l'église des gens que Dieu utilise et élève pour les séduire, les amener dans son camp et en faire ce suppôt. C'est une conquête des étoiles, c'est la recherche des étoiles, c'est la recherche de l'inter entre le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Ne mettons pas activement des points dans la vie des gens. Prions en Vous voyez, l'intercession a une puissance extraordinaire. Pour changer de vie, Dieu appelle Gédéon. Gédéon s'élève et Gédéon abat. Voyez, l'appel de Gédéon était un appel sans équivoque. Pourquoi Parce que Dieu savait que Gédéon était habitué au mysticisme, à voir des choses mystiques dans sa maison. Alors Dieu ne pouvait venir que de façon mystique. Pour lui montrer qu'il y a plus que ce que tu as déjà vu. L'ange de l'éternel apparaît à Gédéon. L'ange de l'éternel vient lui dire, voilà Gédéon, voyant héros. Gédéon dit à l'ange, non, non, non, non. Si vraiment c'est toi qui m'a... Si tu viens de Dieu, laisse que je te prépare à manger. L'ange lui dit, non, va, prépare-moi à manger. L'ange vient lui donne à manger. L'ange Gédéon vient à manger, il donne à l'ange. L'ange mange. L'ange disparaît. Le papa de Gédéon entend l'histoire. Il demande que l'ange revienne. L'ange qui nous a visités revient. L'ange revient. Et il a fait encore un miracle supérieur à tout ce que le papa de Gédéon a vu. Voyez, Dieu a la capacité de déployer une puissance supérieure que tu n'as jamais vue, que tu n'as jamais expérimentée pour te délivrer. Ça veut dire que de ce que tu as déjà vu, de ce que tu expérimentes déjà, il y a plus que ça. Et Dieu égale plus que ça. Le Dieu que nous servons égale plus que ça. Si y a un titre pour le message du jour, c'est plus que ça. Ce que tu as déjà vu de Dieu, il y a plus que ça. Ce que tu as déjà expérimenté de Dieu, il y a plus que ça. Et ce que tu as vu ou tu vois dans le monde des ténèbres Il y a plus que ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas servir le Seigneur parce que Satan leur donne tellement de millions, tellement de pouvoir, qu'ils pensent qu'ils sont arrivés au sommet. Mais je te dis, avec Jésus, il y a plus que ça. Il ne te donnera peut-être pas autant de millions, il peut le faire. Mais il te donnera ce que tes millions n'arrivent jamais à te donner. Le sommeil et la paix. Toi-même, tu le sais. Le sommeil et la paix. Aucun million, aucun diable, aucun niveau de puissance et de pouvoir ne pourra te le donner. Mais notre Dieu a plus que ça. Plus que ça. Dieu se manifeste. Dieu mandate chez Et la ville se lève. La ville qui est livrée, vous voyez, assurément, il y avait un commerce autour de la ville, hein, autour de la ville. Voyez-vous, bien aimé du Seigneur, dans le combat spirituel, hein. il y a un secret que je vais vous livrer, le combat spirituel. L'ennemi travaille avec, l'ennemi travaille avec à euh, des esprits, Ah, il est déjà presque 30, À des esprits. Lorsque nous combattons des esprits, et si ces esprits-là commencent à se sentir menacés au point de perdre du terrain, ils vont commencer à se manifester physiquement au travers des hommes. Ils vont se présenter à toi physiquement au travers des hommes. Comme je l'ai dit, Goliath. Goliath était la manifestation physique des esprits que David combattait de Saül. Ici, les gens qui se lèvent, parce que les démons que Dieu a terrassés dans la maison de son papa ont allé susciter des gens là pour s'élever. La même chose avec l'apôtre Paul. Partout où l'apôtre Paul passait, lorsqu'il détruisait les idolâtres, vous voyez même qu'il y a un forgeron Démétrius qui s'est levé, je crois que c'est dans la ville d'Éphèse, je ne sais plus dans quelle ville, qui s'est levé parce que Paul avait prêché et on avait abattu les idoles. Il s'est levé avec toute une population pour attraper Paul et le menacer de mort. Lorsque tu combattras et tu es dans ce combat contre les esprits de voix générationnelle, ne sois pas étonné, même au sein de ta propre famille, des voix qui se lèvent, des personnes qui se lèvent. C'est un signe, ça peut être un signe que tu es en train d'abattre, d'abattre des hôtels de changer les choses. Alors, tiens bon, parce que Dieu est avec toi. Et c'est dans ce moment-là qu'on expérimente la puissance de Dieu. Yes. Dieu n'est pas un gaspillère de puissance. Ne pensez pas que lorsque nous prions pour la puissance de Dieu, nous voyons rien de spectaculaire arriver que Dieu ne le fait pas. Si, Dieu fait. Mais si, à un niveau de démonstration physique de la puissance du malin, doit impliquer une démonstration physique de la puissance de Dieu, Dieu le fera. Parce qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Alors que le Seigneur nous bénisse abondamment, abondamment, abondamment, abondamment. Merci Seigneur Jésus. Si nous pouvons incliner nos têtes simplement et faire cette prière en disant merci au Seigneur Jésus. Parce que il y a plus que ça. Et tu as le meilleur pour chacun d'entre nous. Tu as le meilleur pour nos vies. Seigneur, merci. Merci papa, merci parce qu'il y a plus que ça. Nous oui. avons suffisamment de Jésus. Nous oui. avons suffisamment de ta puissance. Et nous savons que cette puissance-là, tu la déploies en fonction de nos besoins. En fonction de l'opposition devant. Et par la foi au Dieu, nous nous contentons de ce que nous avons maintenant. Parce que nous savons que tu as en réserve pour chacun d'entre nous au moment voulu, en fonction de l'épreuve et de l'obstacle, la puissance adéquate. C'est ça notre assurance. Même s'il y a des hommes qui se lèvent, des hommes réputés, des hommes portant des médailles et autres, des hommes grands au Dieu, nous savons que c'est toi qui as créé l'homme et que le cœur de l'homme est entre tes mains. Tu réfléchis de d'une façon ou d'une autre, parce que tu es Dieu, parce que tu n'as pas changé. Que nos cœurs restent attachés à cela, à la révélation qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ce que le monde nous montre. Il y a plus que ce que les hommes nous montrent. Il y a toi, il y a toi et il y a toi, il y a toi et il y a toi, et tu n'es pas limité. Si quelqu'un traverse des moments difficiles, qu'il dise à sa situation... Il y a plus que ça, il y a plus que ça, parce que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. À lui soit la gloire pour les siècles de siècles. au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen, Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.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 et qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi, et qui te donne la paix. Merci bien-aimé du Seigneur. On se retrouve demain matin pour la prière du matin, de 6h à 7h, en présentiel et connecté, et le soir pour nos cours d'affermissement. Comment vivre victorieusement en Christ, de 19h jusqu'à 20h30. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Da galima!